La première, la première grande modalité de communication, c'est celle qui est basée sur le plus-moins, moins-plus. En gros, on est dans un rapport à l'environnement qui est basé sur la fuite ou l'attaque. D'accord Donc, c'est la fuite ou l'attaque. Oui. La fuite, c'est je dis rien, ça ne me plaît plus, je me sauve, voilà, je n'affronte pas en quelque sorte. Le deuxième, c'est je condamne, je critique, euh, etc. D'accord et vous remarquerez qu'en matière de communication, il faut pas grand-chose pour partir là. Hein. Quand ça va bien, ça va bien, mais dès que ça part un peu de travers, voilà. Donc on va venir voir les facteurs justement qui accélèrent ce processus, parce qu'on n'est pas en conflit pour euh, le plaisir, on l'est parce qu'on sait pas faire autrement en fait. Alors ça, c'est une première forme de communication. Il y en a une deuxième qui est euh, de meilleure qualité pour pour évoluer. C'est l'idée euh, justement d'être dans un rapport à l'autre ou aux autres ou au monde qui lui est différent puisqu'il n'est plus basé sur la fuite ou l'attaque mais sur l'accueil, la, la prise en compte et la co-création en fait. Et c'est ce qu'on appellera une relation plus-plus. Quand je dis plus-plus, ça ne veut pas dire que tout le monde est beau et gentil. Ça veut dire que quelle que soit la situation qui se présente, je vais en faire un élément constructif. Donc on n'est plus dans un rapport de type fuite ou attaque, on est dans un rapport de prise en compte de ce qui se passe et du coup de co-construction. Donc c'est de l'intelligence relationnelle. Alors ça c'est très beau sur papier, mais vous allez voir que dans la vie de tous les jours, ça suppose parfois un peu d'entraînement. Entraînement en termes de perception, entraînement en termes de gestion émotionnelle et par conséquent de comportement aussi. Donc nous, l'ambition, c'est d'élever notre faculté à interagir de manière co-constructive, quelles que soient les situations. C'est ça l'ambition. Il faut que ça soit réciproque aussi avec l'interlocuteur qui veut... Ah ben c'est là que ça devient intéressant, c'est quand ça n'allait pas, parce que quand c'est réciproque, en général, c'est assez facile. Mais si, par exemple, je parlais avec une jeune femme qui a 16 ans, hier, hier encore au téléphone, et qui, avec son père concepteur en fait, qui n'a pas très, très bon rapport, était beaucoup en, en conflit, donc elle m'appelle pour me demander un peu comment faire. Et au début, elle, comme elle est très déçue et très en colère par le comportement de, de, de cet homme, elle est beaucoup dans cette suite, et dans cet acte. Donc, mon propos, là, pour le coup, la, la personne elle n'est pas volontairement positive, on va dire. Donc, on ne peut pas interagir, je ne peux pas interagir sur lui, mais je peux interagir avec elle face à cette contrainte. Voilà. Et à terme, ça a été chouette de voir que, que son rapport, en fait, a, a été sorti, parce qu'elle disait, je ne veux plus lui parler, ce serait fini, dit, Ça, c'est une position, c'est OK, on la défend. Mais, sauf que quand tu le dis tel que tu es en train de me le dire, je sens bien qu'en arrière-plan, il y a ce terrain-là, quoi. Hein, je, je, tu te sens injustement traité, tu es donc en colère, et ça peut se défendre. Mais est-ce que c'est vraiment ça que... Voilà, donc, euh, on... on... Bon, je ne vais pas donner tous les détails, mais on lui permettre de, de remonter et du coup d'être beaucoup plus en paix avec une communication qui, euh, en tout cas, est plus verbale, mais euh, pas par SMS en tout cas, qui est une communication où elle reprend vraiment sa place, mais sans être dans la condamnation de l'autre, en reconnaissant l'autre dans ce qu'il est, voilà, et puis en, en, en plaçant son cadre à elle, en fait, en quelque sorte. Voilà, et du coup, elle finit évidemment beaucoup plus apaisée. Voilà, donc, l'autre interlocuteur n'est pas forcément... Euh, Ok, avec moi D'accord Donc c'est là où ça va demander plus de subtilité. Ok Alors, vous avez remarqué qu'il y a des jours où vous êtes au top en matière de communication. Hein Il y a des jours où vous êtes au top, pourtant vous n'avez jamais rien appris. Pourquoi Parce que c'est inscrit en vous. Hein. L'excellence est inscrite en vous. Sauf qu'il y a des moments où c'est exactement l'inverse, en fait. Hein. Là, vous dites, euh... j'ai vraiment déconné, quoi. <rire> Mais bon, c'est plus fort que vous. Hein. Et en fait, on s'est rendu compte que les modalités de communication, qui sont en fait des comportements ou des micro-comportements, sont sous-tendues en PNL. Ça, c'est une dimension qui m'a énormément euh, plu quand j'ai découvert la, la PNL. C'est à quel point on donnait de la place à la dimension émotionnelle qui était dessous.